Bonjour, dans le défi 6A, nous allons faire jouer à Timio au clair de la lune. C'est un défi que nous avons déjà fait dans la section 4. La différence cette fois-ci, c'est que le son va être plus beau car nous allons utiliser des instruments de musique. Je vous rappelle pour que pour que ce soit possible, vous devez tout d'abord avoir téléchargé la série de fichiers MP3 et les avoir transférés. D'Antimio à l'aide de la carte micro SD. C'est indiqué comment faire dans l'auto-formation. Donc tout d'abord, nous avons notre bouton de départ, nous allons aller dans son. Dans son, nous avions préalablement utilisé les boutons suivants. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser les boutons instruments. Donc, ici, j'ai un instrument qui est le piano, j'ai la note et j'ai la durée de la note. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller vérifier quelles sont les notes au clair de la lune, les onze premières notes. Puis, on va venir faire jouer à timio au clair de la lune. Donc, au piano, la première note, c'est D4. Puis, comme vous pouvez voir, il y a un peu plus de choix dans les notes. Donc, D4. La durée, je viens la choisir pour que ça soit bon. Et ensuite, J'en ai trois, donc je duplique. Ensuite, j'ai un ré, donc mais qui est la même durée, donc je duplique, mais je change la note. Ensuite, le mi et le ré suivant, ce sont des blanches, donc je duplique. J'ai un mi. Et un ré donc le premier si doit être un mi la durée est différente c'est une blanche donc j'ai fait la moitié jusqu'à présent maintenant il me, il me reste à remettre un do donc un do j'en ai déjà un plus haut je le duplique je le place ensuite un mi donc un mi j'en avais déjà un mais c'était pas la même durée donc je le duplique et j'ajuste la durée. Donc, voyez-vous qu'il y a moyen de faire cette tâche-là plus rapidement lorsqu'on utilise dupliquer. Ça nous sauve quand même du temps. Donc, maintenant, j'ai deux ré de fil. Un ray, lorsque c'est noir, j'en avais déjà deux. En fait, j'en ai besoin de deux. J'en avais déjà un. Puis, finalement... On va venir placer un Do et un Do qui est une blanche. Et nous avons maintenant au clair de la lune joué au piano. Si nous souhaitons avoir au clair de la lune joué à l'aide d'un autre instrument, à ce moment-là, on pourrait venir changer les instruments suivants. Donc au lieu du piano, je pourrais dire, bien, maintenant, je veux que au clair de la lune soit joué à la trompette. Donc, je viens changer tous mes pianos pour des trompettes. Et j'ai la même pièce, mais jouée avec un autre instrument. C'est aussi possible d'utiliser des percussions avec le bloc dans son. Il y a un bloc percussion qui va nous permettre de jouer des blocs de percussion. Et les blocs de percussion, comme vous pouvez voir, il y en a vraiment beaucoup d'instruments.